Bonjour cher Lyon, voici vos prévisions pour le mois de mars 2020. Euh, avant de commencer, j'aimerais vous demander si vous avez déjà consulté euh, la vidéo des prévisions euh, générales. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont aussi importantes. Donc, cette vidéo est seulement pour les prévisions propres au Lyon. Je commence par la première partie du mois de mars. Donc, durant la première partie du mois de mars, vous allez continuer à travailler sur beaucoup d'effets discrets qui auraient rapport avec quelques recherches ou analyses ou rétablissements de certains aspects professionnels dans votre vie ou ayant rapport avec votre santé. Donc, durant la première euh, Partie du mois de mars et à cause de la rétrogradation de Mercure qui continue à avoir lieu, vous êtes en train de réviser, réévaluer, rétablir des stratégies, dans, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre santé. Avec la production de la pleine lune dans votre deuxième maison, vous pourriez avoir une image claire sur certaines façons de gagner des revenus supplémentaires. Vous pourriez recevoir, euh, euh, par, par exemple, des opportunités pour mettre en place des stratégies pour avoir des revenus supplémentaires. Et cela pourrait être le résultat de vos recherches et réévaluations des choses que je viens de mentionner tantôt, et euh, peut-être aussi le résultat des révisions de certains aspects dans votre vie et que vous avez fait durant la rétrogradation de Mercure. Mais l'image serait très claire pour vous avec la pleine lune dans votre deuxième maison, la maison de l'argent. Durant cette période, Vénus aura été entrée dans le taureau, votre dixième maison, et elle sera chez elle, conjointe à Uranus et bien chargée par l'énergie imprévue et surprenante d'Uranus. Vénus dans votre dixième maison va vous offrir des opportunités imprévues et surprenantes pour vous au niveau professionnel. Et vous euh, commencerez à toucher certains résultats de vos efforts que vous aviez mis et les sacrifices que vous aviez faits depuis l'entrée de Saturne dans votre sixième maison, dans le Capricorne. Ce séjour de Saturne dans le Capricorne, dans cette maison, dans cette sixième maison, vous a épuisé, cher Lion, et je sais, depuis à peu près deux ans. La deuxième partie du mois de mars... Vous allez commencer à mettre en place les mesures et mettre en pratique les stratégies au niveau professionnel. Donc, les stratégies professionnelles que vous aviez établies pour améliorer votre revenu en provenance de votre propre travail, vous allez commencer à les mettre en en pratique, vous allez avoir dans votre vie des personnes qui pourraient vous aider dans ce processus, surtout avec Mercure qui recommence son transit direct dans votre septième maison, la maison de relation. Donc, Mercure recommence son transit direct dans le verso pour entrer à nouveau dans votre huitième maison, dans les poissons. Alors, alors ceux parmi vous qui travaillent dans le domaine de consultation, de l'échange commercial et de la vente, verront leurs activités fleurir durant, euh, durant cette période et même à partir de cette période. Pour ceux parmi vous qui sont à la recherche d'emploi ou bien les célibataires qui cherchent leur âme sœur, la conjonction de Jupiter et Mars... Et Saturne qui se prépare pour entrer dans votre septième maison le 22 mars, ces aspects vont vous offrir une opportunité véritable pour soit trouver l'emploi de vos rêves ou bien trouver l'âme sœur que vous cherchez. Et si vous étiez étudiant, vous pourriez aussi trouver les études euh, que vous voulez vraiment entreprendre. À partir de maintenant, vous allez avoir un charisme irrésistible et vous allez avoir un fort pouvoir d'attirance comme les taureaux qui ont Vénus dans leur signe, mais vous, vous avez Vénus dans votre dixième maison. Donc Vénus va vous offrir ses bénéfices que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre image publique. Et vu que Vénus venait d'être conjointe à Uranus et elle sera toujours bien chargée par son énergie imprévue, la plupart des événements que vous allez, que vous allez commencer à voir dans votre vie se présenteraient d'une manière imprévue. Le déplacement de Saturne dans votre septième maison le 22 mars, Saturne va entrer dans le verso. Ce déplacement dans cette maison va vous mettre devant une opportunité imprévue ayant rapport avec soit un engagement amoureux sérieux ou une opportunité professionnelle intéressante. J'espère que vous allez profiter et saisir les opportunités que ce mois va vous offrir, surtout avec la nouvelle lune, dans votre neuvième maison. Le 23, euh, le 23 mars, cette nouvelle lune va avoir lieu dans le bélier et elle va vous offrir davantage des opportunités qui seront à vous de saisir. Je vous souhaite la meilleure des chances, cher Lion, et, mais aussi... Euh, dans un autre autre que l'astrologie, ça c'est au niveau astrologie. Donc, euh, j'aimerais vous inviter à consulter mes premières vidéos de cuisine que j'ai que j'ai téléchargées dans ma dans la chaîne cuisine économique et dont le lien vous allez trouver dans la description de cette vidéo, je vous invite à consulter les vidéos pour m'encourager et euh, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager et aussi vous abonner et activer les notifications pour cette vidéo aussi, je vous je vous demande aimer, commenter et partager s'il vous plaît je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine